Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du géjuno iléon tout en suivant ce plan. D'abord définition et situation, puis sa disposition, ses dimensions, sa configuration externe, sa structure, sa configuration interne. Ensuite nous décrirons ses moyens de fixité et ses rapports, enfin sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Le géjuno-iléon est la partie de l'intestin grêle qui s'étend de l'angle duodénogéjunal à la valvule iléosécale. Il comporte deux segments, un segment proximal appelé le géjunum, qui représente les deux cinquièmes supérieurs, et un segment terminal, appelé l'iléon, qui lui, représente les trois cinquièmes inférieurs. Il occupe les tâches sous-mésocoliques de l'abdomen. Sa fonction essentielle est la digestion et l'absorption des aliments. Le géjuno-iléon se présente sous forme de plusieurs anses flottantes, au nombre de 15 à 16 anses. Elles sont disposées en 5 groupes, deux verticaux latéraux, droit et gauche, deux groupes horizontaux, supérieurs et inférieurs, un groupe central. Chaque anse a la forme d'un nu, dont la concavité se dirige vers la ligne médiane et dont les branches sont en contact avec celles des autres anses. La longueur moyenne du Géjuno-Iléon est d'environ 5 à 6 cm. Il est relié à la racine du mésentère, qui mesure environ 15 cm de long. Son calibre diminue progressivement, de 4 cm au niveau du Géjunum, à 2,5 cm au niveau de l'Iléon. Le Géjuno-Iléon est un tube creux et cylindrique. Sa surface externe lisse et rosée. Le géjunum est plus épais, plus rouge et plus vascularisé que l'iléon. À la coupe, chaque anse présente deux faces convexes et deux bords, un bord libre dans la cavité abdominale, antérieure et convexe. Et un bord adhérent au mésantère, postérieur et concave. La dernière anse s'abouche dans le côlon ascendant, par l'intermédiaire de la valve uliléocale. La paroi intestinale est composée de quatre tuniques de la superficie vers la lumière. La séreuse. La musculaire, composée de deux couches, l'une externe, longitudinale, l'autre interne, circulaire. La sous-muqueuse. Et la muqueuse, qui présente un épithélium prismatique simple et des glandes de l'ibercune. La surface interne du géjuno iléon étudié grâce à la fibroscopie, présente des vilosités, des follicules clos groupés en amas, appelés plaques de payer. et des plis semi-circulaires dont le nombre va en diminuant. Le géjuno-iléon est très mobile. Il est fixé uniquement au niveau des extrémités et par son bord adhérent à la paroi abdominale postérieure par le mésentère, qui présente deux faces, antérieure et postérieure. Un bord libre intestinal qui suit les sinuosités des anses intestinales. Un bord pariétal qui correspond à la racine du mésentère, adhérant à la paroi abdominale postérieure. Sa longueur est d'environ 15 cm. Une extrémité supérieure qui répond à l'angle duodénogéjunal, formant un point très fixe. Et une extrémité inférieure qui répond à la jonction iléosécale. Le géjuno-iléon occupe une large partie de la cavité abdominopelvienne. Il est plus étendu à gauche que à droite. Il répond en avant à la paroi abdominale antérieure et au grand épiploon. En arrière, il répond aux organes rétropéritonéaux et à la paroi abdominale postérieure. Le géjuno-iléon répond en haut au colon transverse et son méso. En bas, au colon iliopelvien, au rectum et aux organes génito urinaires. À gauche, au colon descendant et à la paroi latérale de l'abdomen. À droite, au CCM, au colon ascendant et à la paroi latérale de l'abdomen. Le géjuno-iléon est vascularisé par les artères intestinales, qui sont au nombre de 12 à 15 artères. Elles naissent de l'artère mésentérique supérieure et chemine dans le mésentère. Elle se divise et s'anastomose entre elles en formant une première série d'arcades. De la convexité de chaque arcade, par une artère qui se bifurque à son tour, formant une deuxième série d'arcades et ainsi de suite. Trois séries d'arcades sont constituées avant que les vaisseaux gagnent l'intestin. La dernière série donne les vaisseaux droits qui abordent le bord adhérent. Chaque vaisseau droit se divise en branches antérieures et postérieures, destinées à la face respective du tube intestinal, au sein duquel elles formeront une autre série d'anastomoses. La vascularisation du géjuno est de type terminal expliquant certaines nécroses intestinales en emporte-pièce, en cas d'oblitération. Le retour veineux se fait vers la veine mésentérique supérieure, selon une disposition analogue à celle des artères. La lymphe du géjuno-iléon est collectée, soit directement par des troncs intestinaux, soit par des groupes lymphatiques, mésentériques, préaortiques ou latéraux aortiques gauche. Le long de leur trajet se disposent de nombreux ganglions lymphatiques mésentériques placés le long de l'insertion du mésentère ou dans le mésentère même. Ils se distinguent en groupes périphériques, intermédiaires, centrales, L'ensemble se dirige vers le tronc lombaire gauche ou vers la citerne de Péquet. Les nerfs du géjuno-iléon proviennent du plexus céliaque, par le plexus mésentérique supérieur.